Que vous soyez coach débutant ou avancé, la semaine du 1er au 5 mars va être la semaine de tous les coachs. On prévoit 15 intervenants, 3000 participants rassemblés ensemble pour développer notre activité de coach. Il y a beaucoup, beaucoup de coachs qui veulent faire la différence. Mais si vous ne voyez pas, si vous, vous ne savez pas comment développer votre activité entrepreneuriale, vous allez juste pouvoir aider une ou deux personnes sans pouvoir en vivre et sans pleinement être dans votre mission de vie. Et si ça vous parle, si vous voulez développer votre activité de coach, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que qu'on va organiser le sommet virtuel coach en mission. Chacun, depuis chez soi, va pouvoir participer à une semaine de conférences. Il y aura 15 intervenants, trois fois par jour, vous allez pouvoir assister à ces interventions avec la possibilité de chatter en direct euh, avec nous. Et durant ces thèmes, vous allez apprendre comment faire euh, votre marketing, utiliser les médias sociaux, comment vendre, comment devenir un meilleur coach, comment euh, peut-être élargir votre business model à travers le mastermind, comment avoir une équipe et faire grandir son équipe. Tout ce dont vous avez besoin pour développer votre activité de coach sera, durant euh, cette semaine, sera là pour euh, vous aider à vraiment vivre de votre passion. Donc, si ça vous intéresse, c'est très simple. Vous avez un lien d'inscription, cliquez dessus. Inscrivez-vous et vous pourrez d'ores et déjà rejoindre le groupe Facebook dans lequel on aura toute une série d'animations entre aujourd'hui et le 1er mars. Je vous dis à très bientôt au Sommet Virtuel Coach en Mission 2021.